Aujourd'hui, le 17 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, l'artillerie du district militaire occidental a infligé des dégâts de feu aux unités du 14e, 92e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes et 103e brigade de défense territoriale dans les zones de colonies de Vrykneya, Timkovka, Ivanovka de la région de Kharkiv et Novoslovskoye de la République populaire de Luhansk. En outre, un groupe ukrainien de sabotage et de reconnaissance a été détruit dans la zone de la colonie de Limon dans la région de Kharkiv. Les pertes totales de l'ennemi se sont élevées à plus de 50 militaires ukrainiens, un char, deux véhicules de combat d'infanterie et de camionnettes. Dans la direction Kranolimansky, limanski à la suite d'actions actives d'unités de fusiliers motorisés et de tir d'artillerie du district militaire central sur des accumulations de main-d'œuvre et d'équipement des 71e Yager, 80e et 95e Brigades d'assaut aérien des forces armées ukrainiennes. Comme ainsi que le 15e régiment de la garde nationale dans les zones des colonies de Grigorovka serait Brianca de la République populaire de Donetsk et à l'ouest de la colonie de Chervon et Yadibrova de la République populaire de Luhansk, plus de 70 militaires, 3 combattants blindés véhicules et 4 véhicules ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, des unités du district militaire sud, en coopération avec des unités des forces aéroportées, ont poursuivi leurs opérations offensives. Plus de 60 militaires ukrainiens, un char. 3 véhicules de combat blindés et six véhicules ont été détruits dans la journée. Dans la direction sud de Donetsk, des unités d'artillerie du district militaire oriental et des marines de la flotte du Pacifique ont infligé des dégâts de feu aux accumulations de main-d'œuvre et d'équipement de la 61e brigade. Mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Zoloté et la 108e brigade de défense territoriale dans la zone de la colonie de Prochistovka de la République populaire de Donetsk. De plus, au nord des colonies de Levadne et de Vladimirovka de la République Populaire de Donetsk, deux groupes de sabotage et de reconnaissance des forces armées ukrainiennes ont été détruits. Les pertes au total de l'ennemi par jour dans cette direction se sont élevées à 40 militaires ukrainiens, deux véhicules de combat blindés et trois camionnettes. L'aviation opérationnelle et tactique, les troupes de missiles et l'artillerie du groupe de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont frappé le dépôt d'armes de missiles et d'artillerie de la 114e Brigade 2. Défense territoriale dans la région de Volikiburaluk, région de Kharkov, comme ainsi que 82 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 98 districts. Au cours de la lutte contre la batterie, les éléments suivants ont été détruits. L'obusier cram de production polonaise dans la région de la colonie de Pechanois, région de Kharkov. Obusier automoteur M109 Paladin fabriqué aux États-Unis et un véhicule de combat MLRS grade près du village de Lozovaya, région de Kharkiv obusier des Vins près du village de Terny, République Populaire de Donetsk. Deux obusiers Giasabé dans la zone des colonies de Marienka et Orlovka de la République Populaire de Donetsk. Deux obusiers automoteurs acacia dans les zones des colonies de Novskoï de la République Populaire de Lugansk et de Préobrazenka de la région de Zaporozie. Ainsi que cinq obusiers 30 dans les zones des colonies de Zmiavka, Novokera, région de Kerson, Sofijivka, République Populaire de Donetsk et la ville d'Orokov, région de Zaporozie. En outre, quatre stations radars de contre-batterie de fabrication américaine ont été détruites. Deux stations en TPQ50 dans les zones des colonies de Melvo et du Chani dans la région de Kherson. Une station radar de contre-batterie en TPQ36 dans la zone de la colonie du Gledar en République populaire de Donetsk et un radar de contre-batterie américain en TPQ48 dans la zone du village de Senkovo, région de Kharkov. Au cours de la journée, des systèmes de défense aérienne ont détruit six véhicules aériens sans pilote ukrainien dans les zones des colonies de Kremneia de la République Populaire de Lugansk, et Petrivsk de la République Populaire de Donetsk. 14 roquettes des systèmes de lance-roquettes multiples Imar et Vilka, ont été interceptées dans les zones des colonies de Didi dans la région de Kharkov, de Smolianinovo dans la République Populaire de Lugansk, des villes de Donetsk et de Karsivsk dans la République Populaire de Donetsk. Dans la zone du village de Radansk. Dans la région de Kherson, un missile anti radar -arme de fabrication américaine a été abattu. Un missile balistique ukrainien Toshkahu a été abattu près de la ville de Berdiansk, dans la région de Zaporozhye. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 372 avions, 200 hélicoptères, 2.891 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes système de missiles anti-aériens, 7.549 chars et autres véhicules blindés de combat, 984 véhicules de combat à lancement multiple, système de roquettes, 3853 pièces d'artillerie de campagne et mortier, ainsi que 8081 unités de véhicules militaires spéciaux.